Bonjour à tous, ici Fonfos. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tout nouveau format. ces drames qui ont fait l'histoire. Dans ce format, je vais quitter le gaming traditionnel pour passer à quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, un format documentaire. Pour commencer ce nouveau format, j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui m'a vraiment choqué la première fois que j'en ai entendu parler. Le massacre d'Oradour sur Glan. L'un des nombreux restes. Ineffaçable de la barbarie nazie. J'espère que cette vidéo et ce format vous plairont. Et aventurons-nous sans plus attendre dans les méandres de l'histoire. Janvier 1933. Adolf Hitler est élu chancelier d'Allemagne. Une fois à ce poste, il va créer le troisième Reich et s'autoproclamer Reich Führer. Dès cette nomination, il va en profiter pour euh, pour éditer les lois de Nurembourg, lois racistes, et faire sombrer l'Allemagne dans, euh, dans un racisme extrême et une idéologie dont voici les fondements. Selon Adolf Hitler, le peuple allemand est descendant de la race aryenne de grands blonds aux yeux bleus. Il établira donc un classement des différentes races d'hommes et placera le juif en bas de cette échelle, comme une sous-race. Pour lui, il faut purifier l'Allemagne des juifs, handicapés, homosexuels, noirs, communistes, etc. Pour cela, il éditera les lois de Nuremberg et ouvre le camp de Dachau, premier camp de concentration, où il placera également des opposants politiques. C'est le début de l'Holocauste. Selon lui, la race aérienne a besoin d'un Lebensraum en espèce vitale. Le massacre des juifs s'appelle la Shoah. Adolf Hitler va ensuite, voulant agrandir le Lebensraum, envahir la Pologne et déclencher la deuxième guerre mondiale. Lors de la seconde guerre mondiale, lorsque la défaite de l'Allemagne se rapproche, Adolf Hitler décrète la solution finale. La solution finale est une accélération de la Shoah. Pour commencer, il ouvrira les camps de la mort, puis autorisera des expériences scientifiques inhumaines sur les juifs, et bien entendu des exécutions. Toujours plus. 22 juin 1940, Philippe Pétain signe l'armistice à retombe Dans le même wagon qui servait à signer l'armistice de 1918, mettant fin à la Première Guerre mondiale. Adolf Hitler avait en effet un sens de la mise en scène extrêmement développé. Ce traité prévoyait deux choses. Premièrement, l'Allemagne nazie annexait l'Alsace et la Lorraine. Et ensuite, la France fut coupée en deux. La France libre et la France occupée et dirigée par l'Allemagne nazie, là encore. Alors les SS au départ c'est euh, en fait une, une, une troupe d'élite en quelque sorte hein, qui va euh, euh, travailler essentiellement euh, auprès de la personne d'Hitler euh, dans les premières années du Reich et euh, ces, euh, ces SS vont peu à peu se voir confier un certain nombre de missions et euh, en particulier euh, euh, des missions on va dire euh, de d'extermination, euh, de certains opposants, d'arrestations euh, et puis ils vont être très actifs notamment dans euh, l'extermination du peuple juif en Europe euh, de l'Est, en particulier au moment de ce que certains ont appelé la Shoah balle. donc quand en fait la Wehrmacht euh, va avancer justement pendant la seconde guerre mondiale vers, euh, vers l'URSS. Alors la Wehrmacht elle c'est tout simplement l'armée allemande donc la Wehrmacht, elle est constituée de soldats, euh, voilà, qui, qui sont tout simplement, qui constituent la force armée de, du Troisième Reich. Alors, pour les Malgré-nous, c'est euh, un peu particulier, puisque dans ce contexte de la Seconde Guerre mondiale, euh, il va y avoir la volonté euh, de la part de, de, des nazis et d'Hitler en particulier, hein, d'étendre des, des ce qu'on appelle le Lebensraum, c'est-à-dire l'espace vital, pour permettre à la race arienne de, de s'étendre et de conquérir des territoires en Europe. Et euh, il y a déjà un passif entre la France et l'Allemagne, qui remonte à la guerre de 1870. Et ce passif fait que en fait, l'Allemagne va annexer, va s'approprier des territoires considérés comme des territoires de culture germanique ou germanophone. Et donc dans cette volonté-là de conquête de territoire, l'Alsace euh, et une partie de la Lorraine vont devenir des territoires euh, intéressants pour les nazis et vont être intégrés en fait au Troisième Reich durant la Seconde Guerre mondiale. Euh, ça veut dire que du coup, euh, ces Alsaciens, hein, les jeunes hommes Alsaciens et, euh, et certains Lorrains vont être intégrés de force dans la Wehrmacht, euh, on les appelle les malgré nous puisqu'en fait euh, ils ne vont pas avoir le choix, hein, il ne s'agit pas d'une volonté de leur part de faire partie de cette Wehrmacht, mais ils vont être intégrés de force dans la Wehrmacht euh, bah, tout simplement par les nazis et ils vont évidemment combattre aux côtés des soldats allemands et mener un certain nombre de missions qui sont des missions euh, parfois euh, d'exécution euh, ou d'extermination, ou de massacre, c'est le cas notamment pour euh, Oradour-sur-Glane. Alors Oradour-sur-Glane, c'est un événement qui s'est déroulé le, le 10 juin 1944, euh, il s'agit d'un village qui se situe en Haute-Vienne, et euh, ce massacre il s'inscrit dans un contexte qui est celui en fait de l'après-débarquement, donc ce débarquement de Normandie a eu lieu le 6 juin 1944, et euh, il va y avoir euh, des, des troupes allemandes qui étaient présentes sur le front de l'Est euh, qui euh, vont rejoindre le front de l'Ouest et euh, ces troupes allemandes vont euh, sillonner euh, un certain nombre de, de, de régions françaises et puis euh, arriver donc, alors d'abord, dans le Limousin, passé notamment euh, par la Corrèze et en particulier à Tulle où euh, il y avait euh, une résistance, un maquis assez important et donc il va y avoir là euh, des otages hein, qui vont être euh, des exécutions hein, qui vont avoir lieu avec euh, des, des pendus dans les rues de Tulle et quelques jours après donc, euh, on peut suivre d'ailleurs hein, sur une carte euh, la, la la progression de, cette, de ce groupe de, de, de SS et de soldats allemands, qui est la division d'Asreich. Et donc, cette fameuse division d'Asreich va arriver à Oradour-sur-Vanne le 10 juin 1944 et euh, va euh, massacrer la quasi-totalité de la population du village qui était présente à ce moment-là dans le village d'Oradour. Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'effectivement, là, il y a eu euh, des nœuds à démêler hein, pour les historiens puisque les responsabilités ont été particulièrement difficiles à établir, évidemment. Euh, la plupart des, des responsables de ce massacre ont nié leurs responsabilités après les événements. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que il y a là... Euh, la volonté pour euh, ces nazis de montrer quelle est leur force de frappe, si j'ose dire. Et euh, il y a eu, notamment euh, en Europe de l'Est, hein, quelques mois auparavant, euh, des massacres hein, qui, qui, qui ont eu lieu à peu près dans les mêmes conditions. Donc, à Oradour-sur-Glane, l'argument qui a été avancé par les responsables du massacre, c'est qu'il y avait là la volonté, en fait, hein, de. Euh, de faire un exemple, puisqu'il y aurait eu, à Horaleur-sur-Blane, euh, des résistants euh, euh, qualifiés de terroristes, hein, d'ailleurs, par les autorités allemandes, et qu'il y avait la volonté hein, de, de, de mettre à mal cette résistance et aussi euh, d'anéantir toute velléité hein, de résistance à l'occupant allemand. Euh, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'il euh, n'y avait absolument pas... Euh, de résistants dans, dans, ce jeu, dans ce village de radour ni alentour euh, mais c'est une démonstration de force euh, et puis c'est aussi une espèce euh, comment dirais-je de baptême du feu euh, pour des jeunes soldats en particulier des malgré nous qui avaient été intégrés euh, quelques semaines auparavant dans cette, dans cette armée euh, et il s'agit là en fait hein, de, de de massacrer la population euh, dans le but de montrer que cet occupant euh, est toujours aussi puissant et puis aussi euh, c'est une façon d'intégrer par le sang en quelque sorte hein, euh, ces jeunes recrues ou bien des jeunes allemands mais aussi ces jeunes malgré nous qui ont été intégrés quelques semaines auparavant dans la division d'Atreich et, et dans la Wehrmacht. Bon, entre ce passage et le dernier que j'ai tourné, il y a un an. Parce que j'avais prévu de tourner à Oradio Sur pour vous faire cette partie-là. Sauf qu'avec le confinement, ça n'a pas été possible. Donc j'ai préféré attendre la fin. Et comme ça commence à faire extrêmement longtemps que ça a commencé, un an, ça fait un certain temps, et que j'ai envie de vous sortir cette vidéo quand même, je tourne ce passage sur fond vert. J'espère que ça donnera bien. Et euh, bah, je vous laisse sur la suite. Samedi 10 juin 1944 à 14h. 220 FNSS de la division d'Asreich encercle le village d'Orado sur Glan. La population est rassemblée sur la place du village, le prétexte d'avancer étant un contrôle d'identité et la recherche d'un dépôt d'armes appartenant à la résistance. Les SS demandent des otages au maire, ce que celui-ci refuse. Les hommes, les femmes et les enfants sont alors séparés. Les hommes sont envoyés dans six lieux différents, principalement des granges. Ici, ils seront fusillés. Les femmes et les enfants, eux, sont envoyés dans une église. Cette église sera brûlée avec les femmes et les enfants à l'intérieur. Le village est ensuite pillé, rasé et incendié avant que la division d'Astraich ne reparte. On comptera en tout ces 142 victimes et une trentaine de survivants. Après ce massacre, les événements de Rado sur glane seront marqués d'un très fort tabou de la population. En 1946, le village est placé comme monument historique. Néanmoins, le traumatisme est encore extrêmement fort et on parle très peu de ces événements. Il faudra attendre 1989 pour que le mémorial de Radeau sur glane soit imaginé et les années 90 pour qu'il ouvre. Le travail de mémoire a été extrêmement difficile à faire parce qu'il a été extrêmement complexe de savoir qui a ordonné ce massacre. La chaîne de commandement nazie étant basée sur une chaîne de l'échelon du dessus, d'une carte blanche à l'échelon du dessous, il est impossible de savoir d'où est parti l'ordre. On ne sait pas aujourd'hui si l'ordre est parti de Berlin, ou s'il a été décidé à Limoges, par exemple. Un autre sujet difficile a été la question des malgré nous En effet, une partie des Waffen-SS de la division d'Astreich étaient les Malgrénois. Ils n'étaient pas là par choix, on les avait enrôlés de force. Dans, les, dans la SS, et on leur avait donné l'ordre de tirer, même si certains ne le voulaient pas. Il a été très difficile de savoir, est-ce que l'on condamne ces gens pour euh, les 642 meurtres d'Oradou, ou alors, est-ce que ce n'est pas leur faute, est-ce que c'est la hiérarchie nazie qui est à condamner La question a été soulevée de nombreuses fois, et la réponse n'est pas universelle. Chacun a sa propre réponse sur cette question. Oradour-sur-Glane n'est pas le seul crime commis par les nazis, loin de là. C'est pourquoi aujourd'hui le travail de mémoire est très important. Nos sociétés sont toujours extrêmement empreintes de la marque de la Seconde Guerre mondiale, de cette cicatrice causée par le nazisme. Des initiatives comme le village martyr à Oradour, comme le mémorial de la Shoah, ou comme le travail de mémoire accompli autour du camp d'Auschwitz en Allemagne sont extrêmement importants. Aujourd'hui, on voit un retour des négationnistes, un retour des néo nazis la prise du Capitole aux états unis ou alors encore les tags négationnistes faits sur Oradour sur Glade, ça ne doit pas se reproduire. La Shoah et la Seconde Guerre mondiale n'étaient pas les premières horreurs de l'histoire, et ce ne sera sûrement pas les dernières. Mais il faut faire de notre maximum, de tout notre possible, pour éviter que des catastrophes comme celle ci se reproduisent. Nous devons nous souvenir des erreurs du passé pour ne pas les commettre dans l'avenir. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je vous mets ici quelques liens pour approfondir vos recherches si vous voulez, également mes sources. Sachez que cette vidéo, même si elle a pour but d'informer, n'est pas omnisciente. Il peut y avoir des erreurs ou des approximations, bien sûr. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire si vous en avez remarqué. N'hésitez pas, pas non plus à me donner votre avis sur cette vidéo et à me dire de quoi vous aimeriez que je parle dans le prochain C'est Drame qui ont fait l'histoire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, un pouce rouge si ça ne vous a pas plu, à partager la vidéo si ça vous intéresse et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Vous trouverez ici un petit bouton rouge pour vous abonner, ici une autre vidéo de la chaîne la dernière et ici une vidéo de la chaîne qui devrait vous plaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. C'était Phone au revoir.